Bonjour, euh, vous occupez un poste de direction au sein de votre entreprise, euh, vous êtes en train de démarrer une transformation agile ou alors vous l'avez déjà démarré euh, ou vous êtes en train d'y penser, donc euh, vous voulez savoir si l'agile c'est quelque chose qui est fait pour vous, euh, quel, quel problème va résoudre dans votre, dans votre entreprise, quel défi vous allez devoir relever euh, ou alors vous êtes un manager et euh, dans votre position de manager, vous participez à la transformation agile, vous voulez aider les équipes à progresser, euh, à comprendre le pourquoi vous êtes en train de faire cette transformation agile. Euh, vous travaillez peut-être en ressources humaines, et donc vous avez envie de comprendre comment l'agile euh, peut aider la transformation, de votre entreprise euh, et comment recruter les meilleurs profils, quelles sont les caractéristiques des profils euh, dont vous avez besoin dans ce contexte. Voilà, donc la formation euh, Professional Agile Leadership Essential des deux jours, euh, elle va vous permettre d'acquérir un langage euh, commun, euh, utile dans une transformation agile, parce une des premières choses qu'on transforme c'est notre vocabulaire, euh, ensuite elle va vous permettre de comprendre euh, quels sont euh, les problèmes fondamentaux qu'on rencontre quand on fait du développement de produits dans un contexte complexe. Elle vous aide aussi euh, à euh, acquérir des techniques agiles professionnelles euh, qui vous qui vous aident au quotidien dans l'application de l'agile. Euh, et puis, euh, en fait, euh, euh, à travers cette formation, vous allez comprendre quel est le rôle de la direction. Euh, dans de l'accompagnement des équipes, euh, de telle sorte euh, qu'elles qu deviennent plus performantes euh, dans ce contexte. Euh, donc, je suis Fabio Pansavolta, Professional Scrum Trainer euh, chez Collective Genius et Scrum.org. Euh, nous appliquons une pédagogie à ces cours qui euh, vous permet d'apprendre en faisant. Donc euh, Beaucoup d'études de cas, beaucoup d'exercices que vous devez aller faire en groupe, en collaborant. Euh, et donc c'est comme ça que vous apprenez les principes de l'agilité. Euh, c'est quelque chose qu'on a mis, une pédagogie qu'on a mis au point avec euh, nos collègues formateurs qui sont un peu partout dans le monde. Avec Ken Schrober qui est le co-créateur de Scrum. Euh, je vous remercie et je vous dis à très, à très vite. Au revoir.